Bonjour, bonjour, bonjour, la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Bon début de juin à tous les fidèles musulmans. Voilà, le Général va doser pour ne pas perdre de l'énergie. Bon, pour ceux qui ont suivi le film, voilà, ça faisait quelques jours, je n'ai pas le temps de regarder le film. Mais avec le début du mois de Ramadan, moi, je ne fais pas comme les sangarés, les, les CDB, les diallos là, qui mangent trois fois. Moi, je, quatre heures, je me lève pour manger. Je ne fais pas comme les diallos. Donc, je regarde le film. Leur introduction à Wano, c'était impeccable. L Électricité. Quand on parle du développement d'un pays, l'électricité. Tous les mamayas là, Lampadaire ou quoi, c'est quand il y a l'électricité. On a refait les poteaux, c'est quand il y a l'électricité. Le mérite du président Fakonde. Aujourd'hui, TFA, oui, TFA, ce n'était pas de la magie. C'est l'expérience, les relations du FAMA qui aidait la Guinée à avancer. Si d'autres n'ont pas compris cela, qui était là à insulter. Vous avez tous vu maintenant, le constat est amer. Si le CNRD pouvait faire mieux, ils allaient le faire. Si le CNRD pouvait faire mieux, ils allaient le faire. Mais le constat est amer. Qu'on a créé aujourd'hui, un peu partout, ça se coupe. Habituer le Guinéen à préparer trois fois dans la semaine, garder, il y a le courant 24 heures, c'est le président Fakonde. Son souci, c'était ça. Si d'autres n'ont pas compris, si vous n'avez pas essayé de magnifier le président Fakonde, que non, vous vous allez le traiter qui n'a rien fait. Wallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ne va pas vous aider. Le bon Dieu, Allah, il ne va pas vous aider. Les journalistes de FEM aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont dit. cest à tout le monde a peur. Tu sens la peur. Tu ne peux pas critiquer le journaliste. Celui qui dit qu'on l'a même suivi hier dans un pays. Même nous qui sommes ici, ils sont contre nous. À plus forte raison ceux qui sont au pays. Vraiment les journalistes courageux, patriotes, ceux qui dénoncent, courage à vous. Même ceux qui sont à l'étranger. Ils veulent tout faire, nous faire tomber. Ils veulent tout faire pour nous faire tomber. Mais Allah Subhanahu wa Ta'ala est avec vous, vous les journalistes courageux. Ne baissez pas les bras. Continuez le combat. Si nous, nous baissons les bras face à ces bandits, c'est la Guinée qui est foutue à jamais. Nous devons mener ce combat. Motiver les Guinéens. À faire face à ces narcos. Ce ne sont que des narcos, rien que des narcos, rien d'autre que ça. Comment vous pouvez menacer des journalistes? Comment vous pouvez menacer des journalistes? Vous asseoir, menacer les gens, parce que tout leur plan, c'est ça, intimider les gens. Ça ne marchera pas. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Le temps du président Fakonde est mieux. Sur tous les plans, le temps du président Fakonde est mieux sur tous les plans. Vous pensez que votre démagogie, là, c'est ça. Le développement d'un pays. Et en a donné des véhicules aux enseignants. Combien dans le passé le président a donné, même que les gens n'ont même pas vu. Vous pensez que c'est ça le développement d'un pays La démagogie. Combien de véhicules le président a donné aux artistes ici Non mais c'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Ça fait pitié. Ça dit le CNRD. Vous pensez que vous allez endormir les gens. Vous allez nous faire taire. Ça ne marchera pas. On vous le dit, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas nous endormir. Vous ne pouvez pas et vous n'allez pas le faire. Yep. Yeah. Salut mon frère Ahmed Sekousuma. Salut à tout le monde. Likez, partagez. Voici le procès. Quand je dis que le Guinéen... Il y a des gens qui ont, qui, qui ont la mémoire courte. Le CNRD qui parle de procès, de grief Dites-nous, ils ont présenté quoi comme bien, malgré les dénonciations par les journalistes, que avant de juger des gens, que présentez-vous bien. Ils l'ont fait. Vous voyez, à longueur de journée, on vous montre leurs biens. Ils sont tous en train de construire. Mamadi j'ai y a des immeubles. Monsieur Oye Gilavogi, à la barre, c'est que c'est déjà même. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va vous récompenser pour ça. Que comment... C'est-à-dire, on pose à M. Oye Gilavogi des biens publics, la mosquée. C'est pas une école privée de Ousmane Kaba. C'est pas une école privée de Ousmane Kaba. C'est pas une radio de euh, Gilassi pour avoir quelque chose en retour. Mais c'est une mosquée au service des Guinéens, il ne demande rien comme raison. S'il a travaillé en Guinée, lui, il a pris son argent, pas, venir, pas acheter une maison en Occident, il n'a pas pris son argent pour aller construire des châteaux pour lui. Si Dieu lui a donné l'argent de construire beaucoup de mosquées en Guinée, nous les fidèles musulmans, nous ne pouvons que dire merci à Monsieur Oye Gilavogi qui a pensé à cela même si c'était l'argent du peuple, il a mis au service du peuple. Donc, vous avez compris. On je ne sais pas. Qu'est-ce qui se fait Voilà, désolé, l'écran. Donc, je ne sais pas comment des gens peuvent venir s'asseoir. Ah non, monsieur Oye Gilavogui, comment tu as eu l'argent pour... Mais demandez demander à Dumbuya Demandez à Mamadi Doumbouya comment lui, il a obtenu de l'argent pour construire des immeubles. Des immeubles. 12 étages. De grands bâtiments. Hein? Nous ne pouvons dire merci. Merci les musulmans à M. Oye Gilavogui. Lui, ce que lui, il a eu, il a investi. Parce que jusqu'à présent, il y a des fidèles qui ont besoin d'aide pour des mosquées. Voilà, il y a des fidèles aujourd'hui qui ont besoin d'aide pour des mosquées. Si vraiment vous n'avez rien à dire, vous êtes perdu, vous ne saviez même pas quoi faire, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Voilà. Parlez, demandez les membres du CNRD. Demandez-les. Demandez à Mamadou Doumbouya. Poser la question à Mamadou Doumbouya. Comment il a obtenu ce bâtiment Comment lui il a eu ça Mamadou Doumbouya. Comment Mamadou a eu ça là Ce bâtiment là Ce bâtiment que vous voyez. Comment lui il a eu ça Comment Mamadou Doumbouya a eu ça Vous n'avez même pas honte. Nous on dit. Si tel est le cas. Que tous tout ceux qui ont profité. Qui ont eu ces, ces mosquées là. pris pour M. Oye Gilavogi. Lui n'est pas allé construire, en tout cas des bâtiments pour se faire de l'argent, mais construit des mosquées données aux fidèles. Lui, ce n'est pas des bars qu'il allait construire. Lui, ce n'est pas à Dubaï qu'il allait euh, euh, construire. Donc, arrêtez un peu. Comme moi, des bandits Moi, c'est ça ma question, je me pose. Vous êtes là aujourd'hui à juger, à parler. Dites-moi, vous qui parlez, et Mamadi Doumbouya qui est venu est hors la loi à tuer des Guinéens. Nous ne savions même pas où se trouvent les corps des victimes. Jusqu'à présent, nous ne savions pas où se trouvent les corps des victimes. Vous pensez que ceux qui parlent de justice aujourd'hui, ceux qui parlent de justice aujourd'hui, ils sont blancs comme neige. Des gens, le 5 septembre, Combien de disparus actuellement en Guinée Il y a des familles qui n'ont rien à voir avec le 5 septembre. Combien de disparus actuellement Tu vas aller te plaindre où Dans quelle radio Les journalistes eux-mêmes, ils sont menacés. Les cœurs, la famille. Les journalistes eux-mêmes, ils sont menacés. De quoi vous parlez Ça fait pitié, ce pays-là. Ça fait pitié. Vous avez vu, <rire> Charles Wright, quand je dis Charles, c'est un bavard. Ça veut dire qu'il est venu en promenade ici aux États-Unis. Tout le monde a vu Charles Wright. Je vous jure, son premier rendez-vous ici aux Nations Unies, d'abord, quand, quand tu as des, des tonneaux vides avec vous, c'est comme ça. Il est rentré aux Nations Unies, la salle où il devait partir, il ne s'est pas dirigé là-bas. Il est allé dans la grande salle. C'est pourquoi vous n'avez pas vu faire de discours ce jour. Il était assis en train de changer son écouteur. C'est après, ils l'ont présenté à des gens ici. et dit que lui, il a été reçu par la banque mondiale. Les gens, par une délégation de la banque mondiale. Qu'aussi, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Qu'aussi, ci ne peuvent pas Regardez-moi des trucs comme ça. Ce sont des rencontres ici, ce n'est pas des accords signés. Lui-même, il dit sur le film qu'il les a demandé de les aider. Il les a demandé de les aider à réaliser. Mais vous faites pitié. Le gouvernement du président Alpha Condé, le gouvernement du président Alpha Condé, organisait des élections avec des fonds propres. Toutes les personnes que vous avez mises à la retraite, on les payait. Les PME en activité, le secteur agricole, des tracteurs, l'engrais, ça n'est fini. L'éducation, c'est vous qui êtes là à pleurnicher aujourd'hui. quoi la refondation. Et on va rester dans ça. On va rester dans cette refondation. Vous êtes là, ça dit tellement c'est des tonneaux vides. Vous avez vu les gawat sortir. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays Le ministère de la coopération, du plan et de la coopération, est là pourquoi? quoi C'est-à-dire des bavards qui sortent, qui vont chercher... C'est comme ça qu'on cherche le, les partenariats. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'aide. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas un climat de paix dans le pays, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de financement. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire vous sortez comme ça, d'abord avec l'argent du contribuable, vous sortez pour vous promener. Non, mais ça fait pitié. Essayez de vous ressaisir, le CNRD. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi vous êtes contre ceux qui sont capables de changer la Guinée aujourd'hui. Le président connaît le docteur Kassori, Seludale, Sidiatouré et consorts, vous ne voulez pas voir ceci-là. Parce que c'est votre plan B. Ousmane, euh, Accruité, que nous les Guinéens nous allons accepter imposez-le on l'enlève à la minute vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris bon la grande mosquée nous disons merci merci merci merci merci, merci au gouvernement du président Faconde parce que c'est question de coopération aucun Guinéen n'a mis 5 francs aucun Guinéen n'a mis 5 francs quand il y a une bonne politique vous avez des partenaires qui vous aident. Grâce au leadership du président Alpha Condé, nous avons trouvé le financement de la mosquée, la, la rénovation de la mosquée Faisal. Donc vous-même, vous avez vu dans quel état la mosquée est aujourd'hui. Quand je vois des commentaires des petits Grecs, moi je ne fais que rire. Parce que quand l'homme est animé de haine, tu ne vas jamais reconnaître le mérite de quelqu'un. Tu vas rester comme ça. Voilà, quand vous êtes animé, voilà, je crois que je vais chercher le commentaire pour, le commentaire de ce petit grec, voilà, à chaque fois il est sur mes pages, je ne le bloque pas, hein. les gens vont lui répondre, voici l'un de ses commentaires, Alexis Collier, c'est Co, l'argent du peuple, mon frère. C'est-à-dire, vous parlez souvent, vous ne savez rien. Toi, et il y a l'autre qui dit que tu as mis combien dedans si De la manière qu'il a été vulgaire, quelqu'un lui a répondu comme ça. Ça dit, il faut reconnaître les mérites des gens. Quand quelqu'un est là, il travaille, il, fond, il pose des actes, ne venez pas vous flanquer pour dire c'est l'argent du peuple. C'est comme ça l'électricité, vous avez fait. L'argent du peuple. Quand tu dis l'argent du peuple, du contribuable. L'impôt que tu payes, l'argent qu'on prend au trésor, on fait certaines choses. Là, tu peux parler. Mais quand des gens, à travers leur sagacité, ils vont chercher des marchés pour aider le pays, il faut reconnaître cela, il faut féliciter. Sinon, les gens-là, les bandits sont là. Ce sont des bandits, ce sont des narcos, ce sont des poutchistes. Il n'y a pas de confiance. C'est ce que je vous ai dit. Même si je ne suis pas de l'UFDG. Je préfère que Seloudalé soit président de la Guinée aujourd'hui. Que la porte soit ouverte au reste du monde. Je préfère que Sidia soit président aujourd'hui. Même s'ils si veulent une n'ont mettre pied sur le RPG. Pour le bonheur de la Guinée. Mais il ne faut pas être là rempli de haine pour ton pays. Non. Je vous ai déjà dit ça. Tant que ces bandits sont là, nous n'allons pas connaître la prospérité. Tout ce qu'ils font, c'est du mamaya. Les grands projets, on est, on est en train de retarder tout. Et j'ai entendu euh, ce matin, c'est-à-dire les journalistes, il y a tellement de démagogie dedans. Cathédrale qui est en face euh, de la Banque Centrale, c'est grâce à qui le président Condé a rénové tout ça. Mais quand il a été je crois, pendant euh, Noël ou quoi, là-bas, qu'il a promis vers Bokeh, quelque part, de rénover des bâtiments qui étaient en construction, que Dumbuya, son initiative-là, il a fait ça. Que tous ces chantiers étaient aux arrêts. Eh, mon Dieu, il y a eu le coup d'État. Ils ont fermé le compte de tout le monde. Eh, non, mais le, le Guinée, cest à j'ai tellement pitié de ce pays, la démagogie, si on doit faire le classement des pays ou d'un des, des, des peuple en démagogie, non, nous les Guinéens, nous serons les premiers. Parce qu'il n'y a pas d'honneur. Le, euh, le Guinéen, ne pense pas à sa dignité. Comment vous allez dire qu'ils sont venus trouver ces chantiers aux arrêts Le bandit, quand il a fait le coup d'État, il a fermé, même le compte des PME. Vous avez vu toutes les, les, les mairies ici. Qu'est-ce que vous allez nous dire Que tout ça était aux arrêts eh, mon Dieu, les journalistes guinéens. Mais tout ça pour tromper. C'est comme, les gens ont, financé, ont commencé, ils n'ont pas fait. Il y a eu le coup d'État. Ça a pris combien de temps Les comptes des PME, les comptes des entreprises étaient fermés. Vous pensez que c'est avec leur salive Où l'État avait financé, ils avaient tout cet argent. On avait bloqué des chantiers en construction. Vous avez oublié qu'ils ont dit qu'ils vont voir. Non mais arrêtez à un moment donné. Soyez véridiques devant ce peuple, arrêtez de faire la démagogie, faire l'éloge de ce vaurier. À un moment donné, il faut avoir peur de Dieu. Vous avez tous vu qu'ils ont arrêté, ils ont gelé tous les comptes. Si les chantiers étaient aux arrêts, c'est la faute de qui C'est pas eux. Est-ce qu'ils ont laissé les gens travailler Non mais quand même, changez quand même. Quand on est journaliste, c'est la vérité qu'on doit dire au peuple, pas des mensonges de la propagande. Tout ce qu'ils savent faire, c'est menacer les gens. Non, Stone, Stone, moi je vous dis de rester calme. Wallah, et moi je suis je suis tellement convaincu que Dumbuya va partir. Je suis convaincu. Ils sont dans le faux. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Inch'Allah, Dumbuya va partir. Voilà. Il ne va pas rester éternel. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Dumbuya, on le force seulement, on le fait. C'est-à-dire, on le pousse, ses amis-là. Ils veulent rester là pour bouffer. Sinon, lui seul, Bill Loy, tu demandes à Doumbouya aujourd'hui, tu veux quitter, aller euh, manger l'argent qu'il a déjà pris. Je vous jure que Doumbouya va l'accepter. Mais, ils vont lui dire, ah, si tu quittes, tu vois, tu es en train de humilier. Il y a eu beaucoup de morts le 5 septembre. Tu sais ce qui t'attend. Donc, le mieux, on va s'accrocher. Et c'est là encore, il va perdre. Il a, tout, il a la chance de partir. Aujourd'hui, limiter les dégâts. Que les gens trouvent des accords pour lui, la CDAO, l'Union africaine, pour qu'il puisse aller en France. Parce que c'est son deuxième pays. C'est encore mieux pour lui. Si la France veut, une n'ont qu'à le protéger. Mais pour le bien de la Guinée, que des gens capables de changer ce pays, de développer ce pays, puissent être à la tête. Mais pas quelqu'un qui n'a pas le niveau. Pas quelqu'un qui n'a pas le niveau. Pas quelqu'un qui a l'esprit de trahison. Pas quelqu'un qui a l'esprit de trahison. Donc, oh, ce genre de personne, celui qui a trahi son serment, il faut l'enlever là-bas. Donc, oh, merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles, comme je vous l'ai dit. On ne va pas durer dans les lives. C'est le mois de Ramadan. Je vous dis, après la rupture, s'il y a des infos, nous pouvons taper là-dessus. Le combat continue, pas de recul face aux bandits du CNRD. Et Inch'Allah, la vérité va triompher. C'est le mois de Ramadan. Et de suite, je viens de de prier pour la transition. Moi, quand je prie, je prie pour la Guinée. Je ne prie pas pour Mamadou Doumbouya. Je ne prie pas pour la transition. Je prie pour mon pays. Que ce qui est bon, qu'alla fasse ça pour mon pays. L'intérêt général... Voilà. Donc je ne vais pas prier pour un individu ou pour un groupe de données, ceux qui sont là. Je prie pour ce qui est bon pour mon pays. Mais eux, c'est quoi? Il faut prier pour Mamadi Dumbouya. Il faut prier pour la pour notre transition. C'est parce que jusqu'à présent vous êtes perdus. C'est jusqu'à présent, vous êtes vous-même, vous, vous n'êtes même pas sûr. Quand on n'est pas sûr de quelque chose. C est, c est, on se met dans tout ça. là Maman, il faut prier pour moi. et qu'il y a C'est comme ça. Ils sont aujourd'hui. que C'est ça. il y a un Il a Il y a fait Il